J'invite celles et ceux qui nous écoutent à réfléchir à la situation suivante s'ils ne déclarent pas la manifestation, s'ils bloquent un rond-point, s'il y a un énervement et une personne qui s'emballe et qui a un mort, qu'est-ce qui se passe À Grasse, cet automobiliste excédé tente de passer en force, renversant des manifestants et emportant un policier. L'agent a été légèrement blessé. L'automobiliste est menotté sous les applaudissements. Ici encore, dans le Gard, une image impressionnante d'un barrage forcé par une voiture. Ces actions ont aussi pour conséquence malheureuse de gêner de simples citoyens dans leurs tâches quotidiennes. Citoyens qui subissent eux aussi un système qui élimine toujours plus les rapports humains et bienveillants pour leur substituer les rapports comptables d'argent. Nous ne voulons pas de violence, nous sommes pacifistes et nous sommes déterminés jusqu'à provoquer un référendum, un référendum révocatoire pour provoquer des élections libres anticipées. Notre objectif n'est pas d'instaurer une gêne durable et prolongée pour les femmes et les hommes qui vivent sur notre territoire. Notre objectif est de redonner le plus rapidement possible le pouvoir de décision au peuple, par le peuple, pour le peuple. On, on, on veut, euh, ça peut paraître bizarre pour certains hein, ce qu'on demande, mais c'est la destitution du président. Il y a un article dans la Constitution qui prévoit que le Président est destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Monté, je montre dans cette lettre dix manquements extrêmement graves de M. Macron à la Constitution française. Si, en vertu de ces dix manquements graves, on considère que l'article 68 ne doit pas s'appliquer, alors partie ne s'appliquera jamais. Il y, y a du poujadisme dans l'expression, euh, moi qui me fait frémir les, les groupes euh, fascistes. Dégage Dégage Dégage Ici, on est chez nous, voilà ce que scandaient ces manifestants. Slogan d'extrême droite, donc, avec des drapeaux français. Une scène qui a été diffusée sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, puissant diffuseur de scènes de cette manifestation. « Ça a été une tornade sur la voiture. J'ai entendu certains manifestants dire « Je le reconnais, c'est un PD ». À partir de là, ils nous ont menacés. Ils ont essayé de nous arracher de nos places. » Un cauchemar. On n'a rien compris. La façon dont il vous assumer. avez arrêté cette bagnole de, de, de deux élus qui allaient euh, faire des courses, qui faire des courses, et tout d'un coup, il euh, y a un des gilets jaunes qui dit c'est un PD. Vous les... savez voilà. et, et est ils l'ont tombé dans les ils l'ont tabassé. Donc... Tu vois, je me suis toujours dit, quand je regardais des films où il y avait tu sais, des trucs avec des révolutions, machin, à chaque fois je me dis ouais putain c'est quand même super caricatural, tu sais la manière dont ils dont il montre comment le pouvoir réagit en faisant de la propagande trop pas subtile, en se foutant de la gueule du monde, en essayant de créer la peur et la division, tu sais. Et à chaque fois je me dis oui, le film il est bien, mais, euh, mais bon, la réaction du gouvernement et tout, euh, c'est un peu exagéré, ils font pas ça en vrai. Bah si Une photo, comme on en trouve beaucoup ces dernières années sur les réseaux sociaux. Sa particularité, Arnaud Chavez anime la page Facebook dédiée à l'organisation de la manifestation des gilets jaunes. Sur cette image publiée sur son profil, Arnaud Chavez exécute une quenelle. Un salut nazi inversé devenu signe de ralliement de certains extrémistes. Le geste n'est pas fait n'importe où. Ici, à côté du monument aux victimes de persécutions antisémites de Charleville-Mézières. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes. Ayez peur, l'ultra-gauche, l'ultra-droite, les complotistes, tout, tout, tout ce que vous voulez. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les champs Élysées. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions. Notre objectif n'est pas de détruire, mais bien au contraire, de construire, de construire un monde plus humain pour nous et les générations futures. Nous appelons toutes les villes de France à organiser le même jour à la même heure, samedi 24 novembre à 14h, une assemblée dans les lieux d'exercice du pouvoir exécutif et à y observer le même caractère pacifique et respectueux des biens communs. Nous demandons aux autorités publiques de laisser le peuple entrer dans ces locaux qui sont les siens, qu'il a financé et même construit de ses mains. Ce ne sont pas des gilets jaunes qui manifestent, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi des gilets jaunes. Arrêtez de nous prendre pour des cons, le peuple n'est pas aussi con que vous le dites. C'est pas le Front National, c'est pas le Rassemblement, c'est pas la l'honneur, c'est le peuple qui aujourd'hui manifeste sa colère. Ce manifestant qui, samedi, fait en direct un signe de la main devant une caméra. Aussitôt interprété par ce compte Tim Macron comme un salut nazi. Une députée de la majorité, Naïma Mouchou, partage elle aussi sur Twitter cette image et dénonce ceux qui piétinent ainsi la République. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Ave Macron Que fleurissent sur les réseaux sociaux mille fausses informations et rumeurs, c'est affligeant. Mais que les responsables politiques, c'est-à-dire celles et ceux dont l'ambition ultime est de tenir entre leurs mains la destinée du pays s'en face l'écho, ça n'est pas digne. La députée qui a diffusé cette fausse nouvelle avant de la retirer est pourtant rapporteur de la loi contre la manipulation de l'information. Un comble. I want you to get up right now, and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, est, vous l'avez mis dans la rue, mais vous n'arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien sans le crâne. On dépasse les clivages politiques, c'est-à-dire que... On se met à parler avec des gens d'extrême-droite qui, moi, plutôt, qui seraient plutôt de l'extrême-gauche, on va dire. Euh, même si je ne soutiens pas vraiment le mouvement euh, mélenchoniste, euh, tout ça, parce qu'on se fout de nos gueules, hein, au final. Euh, mais, euh, mais oui, là, on se met à parler avec des gens qu'on ne parlait pas forcément avant. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça ouvre les discussions et c'est comme ça qu'on y arrivera. Quoi. On en parle tous. Sur les stations d'autoroute au retour, c'était hallucinant. On a discuté entre personnes avec des idéaux politiques complètement opposées. Euh, hein, parce qu'on n'est pas tous des groupuscules d'extrême droite, hein. merci BFM d'ailleurs, je vous salue, euh, du grand journalisme ça. Mais, euh, mais voilà, on s'est mis à en parler entre personnes et ça je pense que ce dialogue, maintenant qu'il est né, de toute manière ce mouvement ne mourra pas. On n'est pas fatigué on est très motivés et on a l'impression... En fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une grande famille. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille d'ouvriers, de gens qui sont dans la popularisation et des gens qui sont en train de relever la tête. Je veux que ça change et je veux qu'on redémarre comme on a fait en 68. Ma mère m'a dit qu'après 68, la vie s'était nettement améliorée. Et là, je veux faire pareil pour mes enfants. La solution est en nous-mêmes, en nous les travailleurs, les chômeurs, les retraités de toutes origines et de toutes couleurs. Agissons tant qu'il est temps, nous nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos anciens, nous le devons à nos enfants. Nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, chacun ici, en nous dirant Qu'est-ce que vous avez fait Moi, je dirais que j'ai assumé des décisions difficiles. Je le dirais. Vous brandissez ce spectre terrifiant Quelle dette allons-nous laisser à nos enfants Hypocrites que vous êtes, charlatans de l'endettement, elles sont bien sélectives aux pudeurs de perdre la rigueur. Et rendez-vous au mois de mai, rendez-vous au mois de mai. On va pas oublier, on va pas oublier. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui pour l'essentiel était bonne enfant samedi. Quand j'entends Castaner dire ouais, les manifestations n'ont pas été n'ont pas été euh, déclarées Quelle manifestation n'est pas une manifestation, c'est un soulèvement. Et Aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit le Front National, on ne croit plus en rien. Donc on se dit, ben maintenant, il faut sortir et il faut le dire. C'est les citoyens, ils n'en peuvent plus. C'est une révolution qui se prépare. La liberté n'existe que s'il si y a l'ordre public. Il faut être intraitable sur l'ordre public. Notre phrase du jour est signée Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Sortez Démission Démission de l'Elysée. Sortez cette Macron Démission rémission, Il y avait trop longtemps que ça craquait de toutes parts. Ces manifestants qui ont commencé à approcher dangereusement du palais de, de l'Elysée. Hein. Ils sont concentrés notamment sur la place de la Concorde à proximité, mais certains ont réussi à passer dans les rues adjacentes. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois très profondément que nous pouvons transformer l'expression des oppositions en un élan pour construire l'avenir, que nous pouvons transformer les colères en solutions.